Salut à tous, c'est Tipsayron. j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Et aujourd'hui, euh, je vous commente une vidéo un petit peu spéciale pour moi vu que c'est la première vidéo que je fais sur la chaîne depuis nos 1000 abonnés. Donc c'est assez incroyable, on a tellement bossé pour les avoir qu'on est juste tous super contents. Mais euh, voilà, c'est pas une vidéo remerciement, donc euh, on verra tout ça plus tard. Hein. Je ferai une vidéo annonce, etc. Je pense donc euh, suivez un petit peu l'actualité de la chaîne euh, pour voir tout ça. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est le lancement du TIPS 1 car recrutement Challenge qui a été demandé par une trentaine de personnes au moins. On a reçu énormément de demandes de, de gens qui voulaient savoir si on recrutait, etc. Donc c'est maintenant qu'il va falloir tenter votre chance, les gars. Pendant un mois, vous allez pouvoir essayer d'entrer dans la TIPS. Donc il y en aura pour tout le monde. Hein. Il y a Trick Shooter, Feeder, GFX, Editor. Enfin, euh, je dis tout le monde, mais il n'y a toujours pas PlayStation et PC. On est vraiment désolé, mais... Je sais qu'il y en a certains qui vont gueuler mais c'est vraiment pas possible surtout, euh, surtout pour nous qui sommes plus je dirais une famille qu'une team On doit vraiment être ensemble, jouer ensemble et donc euh, se répartir sur différentes consoles sur plusieurs plateformes c'est pas possible quoi Donc il faut vraiment tous être sur Xbox One et 360, je pense qu'on commence à passer vers la One Du coup on va tout de suite passer aux règles entre guillemets si on peut appeler ça comme ça Donc déjà ça dure un mois donc c'est relativement long ça va pour les feeders, alors vous avez 5 clips à rentrer avec, avec la marque de clan TZ, donc vous ne pas un T majuscule, Z minuscule, c'est pas compliqué. À upload sur YouTube en HD, évidemment. Et envoyez le lien à l'adresse mail thetipsclan.com. Voilà, donc si vous n'avez pas de rec à bah essayer de vous démerder avec, euh, avec les gens que vous connaissez, ou il me semble qu'il y a un système pour envoyer euh, les vidéos éditées sur YouTube. Si vraiment vous voulez absolument faire ce RC et que vous n'avez pas de moyen de règle, vous pouvez essayer de nous contacter mais euh, c'est pas conseillé parce que c'est pas sûr qu'on puisse faire quelque chose et puis c'est pas, pas notre boulot quoi, on a d'autres choses à faire donc essayez vraiment de vous débrouiller avec les gens que vous connaissez sur l'Xbox par exemple. Bien sûr vous pouvez mettre plus de clips que ce qui est indiqué, pareil pour les trickshots, ça fera juste augmenter vos chances de rentrer en fait, vous pouvez aussi même en mettre moins si jamais vous n'arrivez pas à atteindre le nombre de clips mais là... Ça diminue vraiment fortement vos chances de rentrer, donc essayez de faire minimum euh, ce qui est indiqué à l'image. Pour les trickshotters, c'est à peu près pareil, sauf qu'il suffit de mettre trois clips avec la même marque de clan, etc. Si vous êtes GFX, il vous suffit de proposer une bannière et une miniature pour les, hein, le clip du dimanche, par exemple, et de nous les envoyer pareil à thetipsclan.com. Après, on se contactera par Skype, etc. Et si vous êtes éditeur, vous nous montrez les édits que vous avez déjà fait Vous envoyez en envoyant les liens à encore une fois. Et ensuite on se contactera par Skype On discutera un peu sur quel logiciel vous utilisez, etc. Et voilà, c'est à peu près tout C'était assez rapide en fait Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance Bonne chance à tous les gars J'espère que vous aurez la luck pendant ce mois-ci euh, La pêche aussi, très important la pêche Je vous mets aussi la date de la fin du RC à l'écran et du coup je vous fais mille bisous pour les mille abonnés. C'est vraiment énorme les gars. Il y a la masse de vidéos qui arrivent pour vous. Dont le Uncatimitage. J'espère qu'il vous plaira. Donc voilà c'était Iron. Je vous redis encore une fois bonne chance à tous les gars. J'espère que vous allez bien réussir pendant ce mois-ci. Et on se retrouve pour les résultats. Ciao gardez la pêche c'était Iron. Bonne chance tout le monde.